Bonjour Peggy, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter Alors moi c'est Peggy Verlet, j'ai 45 ans, je suis native du nord de la France, je suis arrivée ici, j'avais 16 ans, j'ai suivi mes parents qui sont, qui sont venus travailler dans le sud de la France et je suis ben, photographe. C'est votre activité principale J'essaye d'en faire mon activité principale depuis euh, presque deux ans maintenant. D'accord. Et euh, avant, si c'est n'est pas indiscret, vous faisiez quoi Je m'occupais de mes enfants. Ben voilà, ça c'est une très bonne activité. Et au niveau des, des organisations de rencontres comme celle-ci, ça fait longtemps que vous faites ça Alors ça, fait, ça fera trois ans au mois de juillet. La première rencontre que j'ai organisée, je l'ai fait le 23 juillet 2016. Et je crois qu'aujourd'hui, on est au nombre de 32 rencontres organisées. Ah Oui. Ouais. Ça fait. <rire> et vous avez des thèmes particuliers ou c'est libre pour... J'ai débuté sans thème et c'est vrai que petit à petit j'aime bien mettre des thèmes. J'aime bien euh, voir l'investissement des modèles puis des fois il y en a ils nous sortent des costumes venus mmh. d'un autre monde quoi. C euh, et ça donne toujours une ambiance particulière au aux rencontres en fait. Mais euh, il y a eu un, un déclic pour commencer ce genre d'événement Alors à vrai dire, j'ai fait ma première rencontre il y a bien cinq ans, donc ce n'était pas moi qui l'avais organisée, et j'avais pas trop aimé ça. Alors je débutais en photo, donc j'étais pas très à l'aise avec, euh, avec les modèles, je ne savais pas trop les faire poser. Et puis il y a pile trois ans, puisque c'était en mai 2016, il y a une personne qui a organisé une rencontre vers chez moi et euh, j'ai dit bon allez on va, on va essayer d'y retourner pour ne pas rester sur un, un a priori négatif et puis c'est avéré que cette personne a allumé la rencontre parce que la météo était incertaine et il y avait beaucoup trop de monde et un photographe m'avait demandé si je pouvais rapatrier euh, je connaissais un lieu pour rapatrier du monde encore, en fait et je les ai emmenés sur, euh, sur un lieu et c'est là que ça a commencé et puis finalement je, ça m'a réconcilié. Est-ce que j'avais un peu plus d'expérience, oui. je ne sais pas. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis là, euh, on m'a sollicité pour en organiser d'autres. Et, et je m'y suis mise. Je crois que ben, deux mois après, je faisais ma rencontre. Donc les thèmes, c'est n'importe ce qui vous vient à, ouais, à ce qui Oui, la, la, la, ce c'est euh, ce qui me vient. Ou alors ça peut être aussi des... Euh, des modèles qui me disent ah j'aimerais bien que tu fasses un thème. Euh, voilà. ouais. On m'a dit j'aimerais bien que tu fasses un thème médiéval donc j'ai fait un thème médiéval. Voilà. Mais pour organiser ce genre de rencontre il faut un support quoi comme genre Facebook. Facebook. Ou, je Facebook c'est ah, c'est je passe que par Facebook. Hein. De toute façon maintenant la plupart des modèles et des photographes ils ont euh, ils ont Facebook c'est un peu leur vitrine oui. hein, donc oui. Euh, oui. et euh, bon ça peut arriver que j'ai un un modèle ou un photographe qui me dit je peux venir avec telle personne et puis du coup ça agrandit un petit peu ouais, le cercle ouais. quoi en fait donc c'est sympa mais Facebook c'est vraiment le quel est le thème qui vous a le plus marqué euh, dans ces rencontres là alors j'ai c'est toujours des super euh, des super moments qu'on passe tous ensemble mais un thème qui m'a particulièrement touché qui a touché euh, beaucoup de modèles et photographes présents c'est euh... L'année dernière, c'était le 15 avril l'année dernière, on a fait le thème euh, Il était une fois Marcel Pagnol. Ah oui. et, et on était dans une maison euh, une maison de maison de vacances des grands-parents d'un ami et qui avait gardé l'âme, de cette époque en fait. Et entre ça et les costumes des.. Euh, bah, les costumes des modèles, on s'est retrouvé vraiment euh, dans un univers, euh, on est reparti plusieurs décennies en arrière, c'était ouais. vraiment magique. magique. Ouais. Il y a eu des anecdotes là, dans ce... Alors des anecdotes, il n'y a pas d'anecdotes particulières, il n'y a pas eu de... mais il y a toujours des fous rires, des, euh, c'est toujours des moments vraiment C'est votre meilleur convivial. souvenir quand même. Euh, L'ambiance qu'il y avait lors de cette rencontre était, euh, était vraiment particulière quoi, mais on, je sais pas, on se croyait reparti euh, au temps de Marcel Pagnol quoi. je sais pas, il y, avait, il y avait quelque chose, il y avait, euh, il y avait quelque chose. Et après, il y a eu la dernière qu'on a fait juste avant. On est parti trois jours, parce que des fois je fais aussi sur trois jours ah, ou deux ouais. jours. On est parti dans les Alpes et on, en, on était en gîte dans un panorama qui était juste magique. Ouais, ça doit être sympa Et ça, ça, ouais. ça c'était sympa aussi. Ouais. C'est le plaisir d'être tous ensemble aussi. Euh, C'est des amitiés qui naissent en fait. Oui. Et puis qui perdurent au-delà des rencontres aussi. Mmh. C'est ça qui est sympa. On est des débutants, on est des. Euh, des, des des amateurs, des pros, il y en a qui sont plus aguerris. On va demander conseil aux uns, aux autres, que ce soit devant ou derrière l'objectif. Parce que Des fois, c'est les modèles qui vont conseiller une autre modèle qui commence. Et, euh, et c'est ça qui est génial, en fait, c'est le partage. Le partage et l'échange. Et vous avez euh, également peut-être des, des mauvaises euh, rencontres ou des situations qui, qui étaient moins ah, sympathiques, peut-être ouais, euh, Vous avez des mauvais souvenirs, peut-être non Il y en a une, peut-être qui était un peu moins bien organisée. On était parti bah, l'année dernière, euh, justement, trois, trois jours dans le Luberon. Et c'est vrai que j'ai pas trop géré l'organisation. Euh, on, eu, euh, on devait aller faire des photos près d'une rivière et on n'avait pas vérifié. La rivière était complètement asséchée. Il faisait très chaud. Euh, on dormait en camping. Euh, C'était la fête du village qui était euh, à quelques mètres du camping. On n'a pas dormi pendant trois nuits. Ouais, bah, on va dire... Mais on a quand même passé des bons moments. On a, on a été manger dans un petit resto au fin fond de nulle part qui était extraordinaire. On a fait des photos dans les lavandes. Donc il y a quand même toujours des moments, oui, il y a eu oui. quand même des moments sympas. Mais voilà, on va dire que c'est la seule où je mettrais un petit bémol. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe oui. super bien. Quoi. Par contre, il y a toujours un élément euh, indépendant de votre volonté, c'est la météo. Quoi. Vous devez avoir ah. une légende <rire> qui. Je crois qu'on vous en a parlé. <rire> euh, oui, la météo. Ben, la pluie, elle aime bien s'inviter à mes rencontres. En fait. Ou je ne le l'explique pas. Là, Aujourd'hui, c'est du, Aujourd du vent, mais c'est vrai que généralement 90% des rencontres que j'organise, que ce soit été ou hiver, hein, il pleut. Voilà. Et alors ça peut être de la petite pluie hein, pour dire « Coucou Peggy, je suis là », comme ça peut être le déluge le matin. Mais c'est de ma première rencontre en fait, justement la rencontre que j'ai faite le 23 juillet. Ça faisait trois, bien trois mois qu'on était euh, en vigilance dans les massifs. On oui. ne pouvait pas y accéder. Donc je stressais parce que je oui, mais bien sûr, parce que la, la rencontre se passait en colline. On peut, on je peut stressais en rencontre. disant, on ne peut pas faire de rencontre. Et oui. le matin même, un déluge, mais un déluge. Oui. On devait être une soixantaine. Bon, il n'y a eu que 20 personnes qui sont venues jusqu'à 11 heures. On se cachait sous, les, sous les, hum, les coffres qui étaient ouverts des voitures. Puis à 11 heures, ça s'est levé. On a eu une super journée. Oui. Et depuis, et puis, C'est vrai que 90% des rencontres, euh, ça sera soit de la pluie le matin avant de partir. Euh, on en a fait une à Meoun, on est parti le matin, c'est pareil, c'était le déluge. On dit, mais on est fou, mais on, a, on est quand même parti, arrivé sur le parking, plus de pluie. Donc finalement, on nous laisse quand même tranquille parce que j'en ai jamais annulé de rencontre. Oui, euh, oui parce qu'il y a pluie. quand même un certain budget quand même pour ce genre de rencontre. Bah, c'est vrai que le budget va être plus dans les modèles qui vont investir quand même dans leurs costumes. Donc c'est vrai que oui. ça, je les remercie parce que bon, bah, des fois, je sors des, des thèmes qui sont. Un petit, peu, un petit peu compliqué à. Bon, aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est plus simple, c'est un thème bohème, champêtre, donc on a tous un peu ça dans nos armoires. Ce ne sont nos... que des bénévoles Tous ça. Ah, il peut y avoir des professionnels mais tout le monde vient euh, dans le but de partager, euh, même les repas se, sont fait en, se font en partage, euh, okay. donc c'est vraiment, vraiment génial. Quoi. Votre journée vous l'organisez, comment il y a un timing particulier, les repas, tout ça, comment ça se passe bah, je vais juste, euh, Oui, on va s'arrêter. je vers midi et demi, une heure, pour dire qu'on mange tous ensemble pour pouvoir discuter, euh, blaguer. Chacun amène, son... chacun amène. Alors au début, je... c'est vrai que je faisais chacun amène son pique-nique, et puis finalement, je trouve que c'est beaucoup plus convivial que chaque... chacun amène quelque chose et qu'on mette tous en commun. Quoi, en fait. ah, chaque... Oui, c'est l'auberge ouais, espagnole. C'est l'auberge espagnole, exactement ça. Alors, on se retrouve toujours avec beaucoup trop à manger, bien sûr, parce que tout le monde amène. Mais voilà, c'est le côté convivial aussi de la journée, quoi, en fait. D'accord. Vous faites, euh, vous faites appel à des maquilleuses professionnelles, Alors, ça arrive. des stylistes. Des... Ça arrive. Euh, Aujourd'hui, on a une maquilleuse. Normalement, on doit avoir une styliste qui doit venir aussi. Euh, des créateurs. Ça peut être des bijoux, ça peut être des chapeaux. Ça, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver qu'on fasse appel à des. Il y a des, des, sc des scénarios euh, qui sont établis Non, il n'y a pas de. Non, Non, il euh, n'y vraiment... a rien. Chacun. De... Euh... C'est ah, au feeling, on va dire. Voilà, les uns vont vers les autres. Mm -hmm. euh, c'est au feeling. Alors, vrai, quand on débute, c'est toujours un petit peu… Parce qu'après, quand je dis modèle, c'est des gens comme nous. Ce C'est oui. pas des modèles mannequins professionnels. Où... Il y en a qui en font leur métier, qui viennent aussi dans leurs rencontres. Mais les trois quarts, même je dirais 95% des gens, c'est oui. des personnes comme nous. Quoi. Donc, mm. euh, tout le monde peut être modèle. Du, du moment où on passe devant l'objectif, on passe modèle. Très bien. Bon, et vos prochains événements que Alors, vous... les prochains événements, Alors c'est vrai qu'il y a un événement qui me tient à cœur que je voudrais organiser euh, au mois de septembre. Donc, ça sera la troisième édition. La première fois, je l'ai fait au château Saint-Pierre-Auriole. La deuxième fois, je l'ai fait ici, justement avec Aurore qui nous avait prêté le lieu. C'est la rencontre photo que j'appelle « Sublimer la différence ». En fait, tous les modèles sont des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou qu'ils soient pas visibles. Là, on a maquilleuse, on a coiffeuse, on a et on a des créateurs et euh, c'est vraiment génial et c'est vraiment des journées vraiment très riches et puis on prend des sacrées leçons de vie et c'est génial. Et là c'est vrai que d'habitude je le fais en juin et là c'est vrai que cette année je me suis laissée un peu dépasser par le temps donc cette année ça sera en septembre, c'est pas encore le lieu, pas encore la date donc, je lance un appel aussi aux photographes qui veulent participer, aux bénévoles aussi parce que des fois il faut un peu les aider à s'habiller se, selon le handicap après, sinon, dans bon, des rencontres, j'en fais à peu près une tous les mois. Donc, bon, il y aura cet été, euh, dans le mois de juin, donc une, une rencontre dont le thème sera les vacances pendant les années 60. Euh, on passe à la couronne. Euh, bon, je vais essayer de faire quelque chose juillet-août, peut-être sur un week-end. Et puis après, voilà, des petits repas aussi, parce qu'en dehors, en dehors de ça, pour se retrouver, j'aime bien aussi organiser des repas où on ne parle pas photo. Bon, ça, c'est difficile. Hein, entre photographes, ne pas parler <rire> oui, photo, c'est super compliqué. Mais où on va, voilà, on va passer du temps ensemble sans être sur les shootings à droite, à gauche, en fait. Voilà, et puis ça vient au fur, au fur et à mesure, en fait. Très hein, euh, bien. J'en finis une, et bien hop, j'en remets une en route derrière. Quoi. Super. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Pour, eh ben merci beaucoup. Euh, pour ces ces événements-là, et on espère que ça va bien se passer aujourd'hui, comme d'habitude. Ben, bah, ça serait bien que le vent y tombe un petit peu, on va dire. <rire> <rire> et ben, merci beaucoup. Merci.